J'habite ici avec ma famille, euh, mon épouse et trois enfants. On habite là plus ou moins un an et un mois euh, depuis euh, juillet dernier, euh, dans la maison passive maintenant qu'on habite euh, ici. On a travaillé dans ce projet euh, avec le fonds du logement, la maison de quartier Bonne-Vie et l'association qui a été créée euh, L'Espoir. Un des problèmes de, des familles euh, qui ont été choisies, ben, toutes les familles étaient des familles à revenus modestes et mal logées. J'habitais dans un appartement d'une chambre avec mes deux enfants. Donc, et j'habitais au quatrième étage. C'était un, un appartement insalible. Euh, moi personnellement, j'ai toqué euh, la porte de la maison de quartier Bonvie en 2002. À cette époque-là, euh, on a vraiment... Dans euh, un état de, de logement précaire, un appartement de 56 mètres carrés, avec trois enfants et, ma, et ma, mon épouse. Acheter son, son logement, bah, c'est contribuer à arrêter cette ce spirale de, de problèmes de logement et puis de payer des loyers euh, très chers pour des logements souvent en mauvais état. Comment voulez-vous un enfant ou bien des enfants partent à l'école? Euh, avec euh, quelque chose de bien de leur tête, s'il si il mal dormait, mal logé, il n'a pas de table, il n'a rien pour faire ses études, pour faire ses, ses devoirs et tout ça. Mais si on regarde sur la courbe, <rire> c'est mieux quand si regarde. Si on regarde ici, on peut voir que les moments où ça a le plus consommé, hein. mmh. peut que vous avez acheté <rire> votre radiateur à ce moment-là, mmh. <rire> parce qu'on voit qu'en décembre, il y a beaucoup plus de consommation. Mmh. Ouais. Ouais. Donc, c'était sans doute les mois de décembre, janvier, février, voilà. que vous avez utilisé. On a créé un petit groupe de travail euh, avec euh, 8, 8 habitants, je pense, oui, qui étaient intéressés par en savoir un peu plus aussi sur ce que c'est qu'une maison passive, comment faire pour se sentir bien dans ces maisons et pour euh, aussi maximiser les gains parce que l'intérêt ici, vraiment, c'était de très fort diminuer leur charge. Ça, c'était un des critères importants et je pense que c'est ça qui a fait aussi. Euh, euh, qui a été une des raisons pour laquelle ils ont proposé des passifs. C'est que ça change en fait. Euh... On a, on a moins de factures, hein. là on n'a pas, pas le gaz, on n'a que l'électricité donc franchement ça diminue, ça diminue la facture. Puis le fait que c'était une maison passive, on a eu aussi une prime pour la maison passive et en plus bah, le projet a, a reçu un prix euh, comme bâtiment exemplaire de l'IBGE de Bruxelles Environnement et ça a fait aussi que ça a diminué le, le prix. Par mois, moi, je, je paye 600, 611 euros. J'ai moins de, moins de charges en fait, donc ça se passe bien. Il y avait deux fraisiers. Deux fraisiers. Et des framboises aussi. Oui, c'est des framboises. Excellent. On a presque tout. On a une salle de bain à part, une douche, des grandes chambres. Ici, le salon, c'est grand. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais, en fait, c'est parfait. C'est un rêve parce que de, de, de zéro, de rien du tout, d'une maison précaire à une maison passive avec un jardin et avec quelque chose de bien. C'est vraiment un rêve ici inoubliable et, et vraiment on est très content. Allez, pour avoir euh, un appartement, c'était déjà important et là je suis propriétaire. C'est un rêve, moi. C'est un rêve qui est devenu réalité, en fait. Voilà, c'est tout simplement beau. Je suis très fière. <rire>